Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler euh, de la suite des événements suite à évolution 2. Alors, je vous ai expliqué dans Evolution 2 qu'on m'a expliqué qu'il fallait envoyer de l'énergie pour détruire une barrière. Comme je vous ai dit, je suis, repart, je suis reparti complètement à chaise. Le lendemain, le lendemain tout simplement, j'ai été voir mon, mon maître hein, qui m'a enfin expliqué que je devais euh, faire cette épreuve tout seul sans, sans explication. Euh, et qui, qui allait m'expliquer ce jour même euh, Donc en fait le caillou que j'ai le caillou que j'ai été chercher se trouvait dans se trouver dans un endroit où pour euh, certaines personnes euh, bah, c'était du côté obs obscur de la force un peu et euh, c'était sur un endroit où des gens avait fait euh, de la mauvaise magie, de la mauvaise énergie, avait certainement envoyé des sorts. Et en fait, en ramenant ce, en ramenant ce caillou à mon maître, euh, et ben, j'ai tout simplement activé la, la façon, euh, j'ai activé, comment expliquer ça J'ai juste activé euh, la La façon de détruire le mal en fait en moi et ça a prouvé que je faisais euh, partie du bien donc là il a dit euh, je vais réellement commencer ton, ton enseignement donc euh, il m'a il a commencé par euh, tout simplement m'expliquer qui qu'il fallait prendre ces deux mains et euh, les mettre ensemble et penser tout simplement que hum, il y avait une boule dans tes mains une boule que tu pouvais sentir et qui allait arriver un petit peu à la fois et au plus tu pensais à cette boule au plus la boule allait être chaude dans tes mains et euh, ensuite ensuite tu pourrais jouer à... jouer et l'utiliser en fait. c'est pour faire ressortir l'énergie de ton corps par tes mains il m'a expliqué donc euh, l'exercice a duré plusieurs plusieurs heures voire plusieurs jours parce que on met un certain temps à y arriver c'est à dire que on met ses mains ensemble on, on, on, on imagine qu'il y a une boule qui se crée dans tes mains une boule qui se crée dans tes mains euh, et que tu dois la sentir donc euh, on, on, crée cette, on crée cette boule dans son esprit on lui donne euh, la couleur qu'on veut il m'avait pas donné d'explication euh, Ensuite euh, bah, une fois une fois qu'on arrive à une fois qu'on arrive à créer cette boule, il faut, pour, il faut pouvoir la garder entre les mains. Et vous allez voir, on va écarter les mains. Il faut continuer à la sentir. Si on ne la sent pas, il faut pouvoir retourner la ressentir et un petit peu à la fois écarter les mains. simplement donc euh, cela m'a pris plusieurs euh, plusieurs jours plus, plusieurs semaines à comprendre ça juste l'explication de comment créer la boule d'énergie mais ce qui se passait c'est que il me donnait une fois une directive et euh, on devait se débrouiller C'était un peu un peu en kikinant on va dire mais j'ai compris par la suite je vous expliquerai dans une autre vidéo en attendant Essaye de joindre tes mains et de créer une boule une boule d'énergie et joue avec c'est tout ce que je peux t'expliquer pour le moment essaye ça et tu me, tu me tiens au courant Et dans une autre vidéo je t'expliquerai comment utiliser cette boule à plus tard Si tu as aimé mes vidéos n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt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 un complément d'information et un continuement un, quelque chose qui peut apporter à l'exercice quelque chose supplémentaire une, une une fois que avec nos mains on, on a réussi à créer, à créer notre notre boule d'énergie et qu'on la maîtrise dans nos mains En fait là vous êtes concentré pour créer une boule d'énergie qui vient dans vos mains peut-être qu'avec le temps vous la verrez mais surtout vous la sentirez maintenant la deuxième possibilité que vous avez mais ça il faut y croire un peu c'est juste demander à ce qu'une boule d'énergie vienne dans vos mains. En vous concentrant un petit peu, avec notre esprit, on demande que la boule d'énergie vienne dans nos mains. D'accord Une fois que vous avez joué avec, quoi en faire ce que vous avez fait dans, les, dans la dernière vidéo, c'est jouer un petit peu avec l'agrandir, la rétrécir, la tenir dans les mains. Normalement, maintenant, vous êtes capable de tenir une boule d'énergie dans vos mains. Maintenant, nous allons tout simplement retirez les mains et Appeler cette énergie cette boule en demandant juste avec un peu de concentration ou beaucoup de concentration Que l'énergie vienne dans mes mains Une fois que l'énergie est venue dans vos mains vous pouvez en créer une boule Mais la boule Maintenant vous pouvez lui demander de rester devant vous En la visualisant Mais tout en retirant vos mains parce que imaginez Si on voulait magnétiser quelque chose et que nos mains n'étaient pas disponibles Et qu'on avait besoin absolument d'énergie Et qu'on arrive à bien se concentrer et eh ben nous arrivons à appeler cette énergie à en faire une boule et à l'envoyer où nous voulons Sur nous déjà pour commencer envoyer la boule d'énergie dans votre corps Là où elle en a besoin, un peu comme ça, regardez. Je crée ma boule, je demande à ma boule de venir sur ma tête, de venir sur mes bras, sur mon corps et dans mes jambes. Faites cet exercice régulièrement Faites bouger la boule dans votre corps Cela vous sera très bénéfique N'oubliez pas une chose C'est que après cet exercice et avant cet exercice Pensez à vous ancrer et après cet exercice pensez à vous réancrer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 Vous avez appris à créer des boules d'énergie, à utiliser vos mains pour tester la boule d'énergie, à utiliser l'énergie pour votre propre corps. Mais comment placer vos mains Et qu'est-ce que fait vos mains Les mains sont le réceptacle de l'énergie, mais en fait, c'est tout votre corps. Mais les mains il y a un truc simple à savoir c'est qu'elle main retire la douleur mais qu'elle main envoie l'énergie ou qu'elle main retire la mauvaise énergie et qu'elle main met la bonne énergie par exemple pour moi La main qui prend l'énergie qui peut prendre le mal, c'est ma main droite. Celle qui soigne l'énergie, qui soigne le corps, c'est ma main gauche. En sachant que il faut toujours travailler avec les deux mains. Une main qui prend la douleur. C'est une main ensuite inutile Parce que elle a la douleur dans les mains Une main gauche qui soigne Une fois qu'elle a épuisé l'énergie qu'elle avait dans les mains Et eh bien il y en a plus donc n'oubliez pas De toujours Voir la personne qui est en face de vous voir les choses qui sont en face de vous et demander toujours la quantité d'énergie nécessaire qui est dans votre corps n'oubliez pas que la quantité d'énergie que vous pourrez déployer sera en fonction des personnes que vous aurez en face de vous toujours moi j'ai remarqué que tant que j'arrivais à faire des petites choses Avec mes mains j'avais toujours des petites choses en face de moi à faire Au fur et à mesure que mon énergie grandit c'est et grandit encore et des connaissances que j'ai l'énergie évolue mais les cas aussi donc je répète La main droite pour moi prend l'énergie le mal Ma main gauche donne l'énergie Comment j'ai pu repérer ça tout simplement en remarquant que ma main droite chauffait plus que ma main gauche, que ma main droite pouvait supporter la douleur. Ma main gauche ne le peut le peu moins. Elle envoie ma main gauche. Par contre, si je mets ma main gauche devant, comme ceci voilà et que je mets ma main droite derrière ma main gauche Et eh ben c'est ma main gauche qui est la plus forte parce que ma main droite lui donne l'énergie si je fais le contraire c'est à dire ma main droite devant et ma main gauche derrière c'est ma main droite qui est la plus forte donc je pourrais retirer des plus grosses choses n'oubliez pas une chose c'est qu'il faut bien secouer vos mains derrière vous pour retirer toute douleur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 pour voir mes prochaines vidéos allez à bientôt Bon aujourd'hui nous allons voir les autorisations les autorisations de travailler sur une personne Alors c'est tout simple mais très important Quand une personne a mal quelque part et que vous vous êtes magnétiseur et que vous savez retirer le mal ou tout simplement les soigner, il faut demander l'autorisation à la personne. Parce que si vous demandez pas l'autorisation à la personne, et eh ben le mal peut être retiré bien sûr, mais peut aussi venir en vous alors les autorisations et votre propre nettoyage est important donc si la personne dit qu'elle est ok pour que vous travaillez sur elle elle est ok mais si par exemple elle vous dit je suis ok mais tu me retires mon comme mon mal de dos vous allez voir autre part que le dos Si par exemple vous savez qu'elle a mal au dos mais que ça vient d'ailleurs par exemple ça m'est déjà arrivé au coccyx mais qu'elle n'a pas demandé à ce que vous touchez le coccyx et ben pendant la séance on demande si on peut toucher le coccyx parce que voilà si tout endroit sur une personne qui n'a pas été autorisée à être touchée vous ne pouvez pas toucher. Par contre, la personne qui vous donne la l'entière autorisation, c'est-à-dire de mettre les mains sur tout son corps, là D'accord mais en général on demande toujours Parce que attention au oh, Attention Au oh, revers de médaille ça peut vous jouer des sales tours des fois alors l'autorisation est très importante si vous n'avez pas l'autorisation vous ne faites pas si la personne vous donne l'autorisation vous vous êtes ok mais n'oubliez pas une chose c'est qu'il faut absolument expliquer tout ce que tout ce que vous allez travailler sur elle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 Mais il y a aussi l'échange d'énergie. L'échange d'énergie, c'est important. Et l'échange d'énergie, la seule et unique manière de vous nettoyer de l'énergie échangée, c'est bien sûr, après une séance, de bien vous laver les mains. De bien vous laver les mains. Et de laisser l'eau couler sur vos mains de bien les savonner et jus de les de vous nettoyer même même jusqu'au jusqu coude s'il faut les deux mains et les deux coudes jusqu'au coude laissez couler l'eau et ne fermez surtout pas le bouchon du robinet parce que dans ces cas-là si vous fermez le bouchon du robinet vous devez remettre les mains pour retirer, le, pour retirer le bouchon. Donc laissez couler le robinet. Laissez ou la douchette. Parce que je sais que maintenant il y en a beaucoup qui ont des douchettes. Savonnez bien tout ça. Et imaginez que quand vous, vous nettoyez les mains ou les avant-bras, le tout le mauvais. S'en va dans les calènes, dans les, dans tous les tuyaux. Comme ça, vous, cou vous coupez. Une fois que vous êtes bien rincé, que vous coupez le robinet, tout est parti. Après, il y a une autre technique que j'ai apprise. C'est tout simplement quand on peut pas se laver les mains et qu'on a plein de séances à faire qu'on est par exemple dehors qu'on est par exemple dans un endroit on prend un mouchoir en papier qu'on met bien dans sa poche un grand mouchoir en papier moi je le fais avec du sopalin un sopalin coupé en quatre un sopalin petit en quatre pardon que je mets dans ma poche et quand quand je fais une séance sur la personne je dis, voilà, j'ai pris le mal, les échanges d'énergie ont été faits. Euh, je mets, je prends le mouchoir et je dis, voilà, en passant ce mouchoir ou ce sopalin, je retire toutes mauvaises énergies qui se sont transmises dans mes mains. Tranquillement, paisiblement. Et ensuite, le mouchoir, soit je le remets dans ma poche, ou soit je le mets dans la poupée et j'en prends un autre. C'est une, une simple technique qu'on m'avait appris à l'époque et qui fonctionne très très bien. Voilà. À bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. M maintenant, bonjour tout le monde. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années en lisant la prophétie des Andes. Mais. Comme on est dans le sujet en ce moment c'est surtout sur l'échange d'énergie et je vais vous présenter cette vidéo mais faites pas attention au son il y a certaines euh, euh, certains baissements de son mais euh, la vidéo est correcte vous pourrez comprendre certaines choses et euh, je reviendrai sur plusieurs détails de cette vidéo plus tard Pour ceux, pour ceux que ça intéresse, voici comment je nourris ma plante énergétiquement pour, pour l'aider à pousser, selon la troisième révélation. En étant magnétiseur, nous pouvons faire ce qu'on appelle un appel d'énergie. Je veux faire mon appel d'énergie. Je mets l'énergie dans mes mains. Ensuite, je mets mes mains au-dessus de la plante. Ainsi, je lui demande l'autorisation de travailler avec elle et pour elle et aussi pour moi puisse travailler avec toi elle me répond que oui vous le sentez au niveau de votre énergie il doit avoir une pulsation si c'est une bonne pulsation, c'est que c'est une réponse positive. Je lui demande ce qu'elle a besoin. Voilà. Elle me dit qu'elle a besoin d'énergie pour elle pousser. Voilà. Elle me permet de rentrer dans son champ énergétique qu'elle me transmet. Voilà. Ensuite, elle me montre tout ce qu'elle a emmagasiné, tout ce qu'elle a pu emmagasiner de mauvais et pour ce qu'elle a retra retraité, hein, en fait. L'énergie que, dans la journée, elle a pu retraiter. Donc, elle me le montre. Je vois le champ d'énergie. augmente maintenant je lui envoie la nourriture énergétique Vous voyez son champ qui augmente et qui était au départ plus petit. Maintenant, le champ de la plante ainsi que le mien augmente pour se mêler. Nous avons mêlé nos deux énergies ensemble. Et elle se nourrit de mon énergie qui passe dans mes mains. Et maintenant, je lui dis qu'elle se sert de cette énergie pour se nourrir et pousser. Et je la vois en train de grandir dans ma tête. Je l'imagine en train de grandir est-ce qu'elle pourrait être en étant beaucoup plus grande puisque elle aussi me montre une image de elle grandie? Vous voyez, mes mains commencent à trembler, c'est que, elle a pris le maximum de puissance qu'elle pouvait prendre, elle-même. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui en rajouter encore un peu, pour qu'elle puisse grandir d'une façon exponentielle comme, par exemple, dans le bouquin à Vicente. Car même si le livre est une histoire, je pense que l'auteur est parti de ferrer. Enfin, c'est ce que je pense, moi, car vous pouvez observer le champ d'énergie qui a augmenté et qui maintenant. Globée. Voilà. Maintenant, observez le champ d'énergie violet et orange qu'elle peut dégager.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 nous allons parler, continuer de parler d'échange d'énergie et de ce que mon maître m'avait fait faire pour l'échange avec la nature. Il m'avait tout simplement envoyé chercher un bout d'écorce d'arbre en me disant il ne faut pas prendre un bout d'écorce d'arbre par terre un bout d'écorce d'arbre sur un arbre et il faut que tu lui donnes quelque chose qui t'appartient moi comme d'habitude je suis allé chercher une écorce d'arbre mais tous ces exercices me prend toujours plusieurs heures donc imaginez bien qu'aller chercher un bout d'écorce d'arbre il faut le trouver le bout des cordes euh, Malgré qu'on a des arbres tout autour de nous et quoi échanger c'était ça le pire quoi échanger quelque chose qui m'appartient et qui est à moi qui ne soit pas un objet mais qui soit à moi c'est tout simplement mais après, mes réflexions et peut-être 24 heures de réflexion, j'ai trouvé, enfin, j'ai dit, je vais aller chercher les corps et je donnerai quelque chose de moi qui vient de mon corps. Donc, mais il faut savoir, avant tout ça, j'ai été chercher, essayer de chercher en, en envoyant juste une énergie. Je voyais que ça fonctionnait parce que le le bout de corps se, se se décrochait pas. J'ai écouté, j'avais un couteau dans ma poche. Couteau dans la poche, j'ai ouvert mal la lame du couteau et j'ai tout simplement dit alors je te donne une goutte de mon sang ou je te donne plusieurs gouttes de mon sang. Je m'en rappelle plus exactement, mais je crois que c'est une goutte de mon sang et tu vas me donner un bout de décor d'arbre et ben je me suis ouvert le doigt Ouvert le doigt J'ai déposé ma, ma goutte de sang sur l'arbre Et comme par magie j'ai pu tout simplement avec mes mains Retirer un bout des cordes d'arbre c'est comme ça que s'est créé mon premier échange avec la nature. Et la nature est toujours connectée à moi maintenant. Et c'est ce que m'avait expliqué mon maître quand je suis revenu avec le goût d'écorce d'arbre. Voilà, à plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager